c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 43 grâce à Joe Emon. Je vous présente le Original Glue. Toujours un plaisir de vous voir. Le Original Glue, son nom initial, c'était Gorilla Glue, comme la compagnie Cole aux États-Unis. Et la compagnie Cole a actionné euh, les breeders, les euh, producteurs euh, qui ont créé cette euh, marque de commerce. Et puis, euh, la compagnie cannabis a perdu en cours, donc ils ont changé le nom de Gorilla Glue en Original Glue. Il y a aussi le terme GG4 qui est, euh, qui est accepté, c'est similaire, c'est la même chose. Gorilla Glue, GG4, Original Glue. Merci, Joe Mon. Euh, grâce à Joe mon j'ai été capable de me fumer une petite aiguille euh, en début de journée. Un goût très, très, très bon. Peut-être. Un petit peu inférieur à, au Goryoglou que je m'étais procuré, le GG4 que je m'étais procuré, c'était le cannabis le plus dispendieux que je m'étais payé de toute ma vie. Euh, la cocotte était blanche, c'était rempli de trichomes, très goûteux, Très, très, très, très, très bon ça ici. Euh, C'est juste que c'était vraiment très dispendieux ce que je m'étais procuré. Merci Joemon. Euh, Joemon m'a envoyé d'autres variétés, j'ai vraiment hâte d'écouter. C'est tout des goûts gazis. Euh, un gros merci. Euh, je le trouve très fort. Euh, J'ai eu le temps de regarder la cocotte, elle est très belle. Euh, C'était vraiment très, très, très beau. Euh, très fort, c'est du 20% de THC euh, assuré. Je voulais vous parler d'une grosse nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. La SQDC a annoncé... Que d'ici juillet, on va pouvoir commander du cannabis euh, sur le site de la SQDC et de se faire livrer la journée même notre cannabis par un service de livraison, euh, un service de courrier euh, avec lequel euh, la SQDC a signé un contrat. Donc, ça ne sera pas un employé de la SQDC qui va vous livrer le cannabis, ni le facteur. Donc, le facteur, euh, ça achève. Ça achève. À moins qu'il y ait encore le service par la poste euh, régulière à 5,75 et 75, euh, Je ne sais pas si ça va être aboli, le service du facteur, par le service du courrier la journée même. Ça, c'est une bonne question. La façon que ça va procéder... Ils vont commencer par la région de Montréal pour les six premiers mois. Donc, euh, c'est vraiment un test. Ensuite, ça va être le reste du Québec que le service va être implanté. Les deux façons qu'on va pouvoir commander, ça va être euh, avant midi pour se faire livrer avant 5 heures de l'après-midi. Donc, on, on commande avant midi pour se faire livrer dans l'après-midi. Et si on peut, si on, on commande avant 5 heures le soir, avant 17 heures, ben on va se faire livrer dans la soirée. Donc c'est quand même très bien, euh, il y a deux services de livraison à la journée. Donc euh, si tu t'es levé trop tard euh, le samedi matin, ou dimanche matin, ou peu importe euh, le jour de la semaine, ben, si tu te lèves à midi et de demi, ben, il va falloir que tu commandes ton cannabis et puis que tu le reçoives seulement en soirée. Donc, si tu veux vraiment fumer ton cannabis dans l'après-midi, euh, puis que tu veux te faire livrer là, avant 17h, avant l'heure du souper, là, 5 heures le soir. Je ne sais pas pourquoi je dis l'heure du souper, là, ça dépend de chacun à quelle heure qu'on mange. Euh, avant midi pour l'après-midi, avant 5 heures pour la soirée. L'Original Glue ici, c'est euh, composé de trois euh, variétés. Habituellement, euh, là, tu sais, on, on a d'autres. Euh, on a notre, toujours on a nos, nos deux qui se croisent, deux qui se croisent, toc, toc, toc. Mais là, c'est trois. Trois variétés. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, les, les, les biologistes. Ils ont pris le Chem Sisters avec le Sour Sourdough. Et le chocolat diesel. Écoutez, euh, je regarde un petit peu plus loin, le chocolat diesel et le sourdough. C'est vraiment compliqué de créer ces variétés-là. Euh, ça aussi, là, le chocolat diesel et le sourdough, deux variétés qu'on a besoin là, pour faire le original glue, le GGK. Mais pour faire ces deux-là, il là, y a des doubles, puis des triples, puis euh, ça commence à être compliqué. là. Donc même sur le site de Leafly, on nous indique là, que Original Glue, euh, c'est GG4. En tout cas, Joe Emon, euh, vraiment très très apprécié. Je ne sais pas là, euh, combien tu as dépensé pour ça, mais c'est de la bonne qualité. Euh, je pense que tu en avais dit du 3A, donc euh, sûrement que tu as eu un prix quand même raisonnable. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est incroyable, c'est vraiment très très bien. Euh, un gros merci. Je voulais juste dire qu'en ce moment à la SQDC, il y a 42 SQDC et d'ici la fin de l'année, euh, on est supposé en avoir 70. Donc euh, il va quand même avoir un, un, un agrandissement là, du réseau de la SQDC. Et les ventes se font là, 10 fois plus grand en succursale qu'en boutique Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'en boutique Internet, les ventes ont été de 25 millions de dollars. Et euh, tout le réseau là, des 42 euh, boutiques de la SQDC ont atteint, là, je pense, 235. Donc, euh, presque 10 fois, là, 9 fois. Je vais essayer de juste voir bah ben, écoutez, je pense que c'est ça. Excuse-moi, ça l'a coupé, euh, je n'ai pas été capable de trouver l'information, euh, mais je pense que c'est vraiment 25 millions de ventes sur Internet, puis 235 là les réseaux de la SQDC et puis j'ai été à voir encore, ils euh, viennent d'avoir un autre article là, qui vient de sortir sur l'île de Montréal, il y aura certains secteurs qui vont garantir en une heure le service de livraison et puis ils n'ont pas encore trouvé euh, la compagnie de transport, je me suis trompé, ils ont fait un appel d'offres donc toutes les compagnies de transport qui veulent offrir leur service, ils ont jusqu'au mois de décembre là, pour leur pour offrir leur euh, le prix demandé pour être capable de, de donner ce service-là de livraison. Donc, si tu une compagnie de livraison, euh, tu donnes ton CV puis tu te croises les doigts que la SQDC te choisisse. Et puis, vont favoriser les compagnies euh, qui utilisent le moyen de transport électrique, plein de petits détails, euh, la compagnie de livraison, il va falloir qu'elle aillent porter le cannabis avant 22h le soir. Les employés de la compagnie de livraison, alors ils n'auront pas le droit de rapporter du cannabis chez eux. Ils n'ont pas le droit de garder du cannabis dans leur voiture. Donc, euh, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Donc, vraiment, euh, je pensais que ça allait étirer un peu plus longtemps. C'était une promesse qui avait déjà été faite l'année dernière pour le service de livraison. Et le projet avait été mis sur la glace à cause du coronavirus, et puis là, euh, vraiment le mois de juillet, ça arrive très très vite, on est déjà là dans le mois de juin, et puis euh, je ne sais pas c'est qui, qui va offrir ce service de livraison là, vu que la compagnie n'a pas, pas été choisie, donc sûrement ça va être une compagnie qui vont prendre pour euh, six mois, qui vont payer à pendant six mois, et puis après ça il va y avoir un gros contrat là, pour une compagnie de livraison choisie. Vraiment, euh, j'avais dit dans mon autre vidéo hein, d'appeler euh, le service de livraison à tous les cinq minutes, tu sais, faire trois commandes avec trois de tes amis, et puis là, voir le gars de livraison arriver à toutes les cinq minutes. Euh, sauf que si on commande avant midi, on va le recevoir dans l'après-midi. Puis si on le commande là, après 5 heures, donc euh, ça va être plus tard dans la soirée. Donc. Euh, j'ai hâte d'avoir ça, est-ce que ça va coûter 5,75 par le même facteur, c'est la grosse question. Euh, le frais de livraison. Euh, J'imagine que ça va rester à 5,75, qui serait correct, comme le facteur, comme Post Canada, euh, puis en plus que c'est plus rapide, donc c'est comme un service euh, express pour le même prix. Donc je pense que 5,75 va rester... Et puis, euh, ça, ça, ça donne de la compétition au marché noir. Donc, euh, on se laisse là-dessus. Un gros merci à Joe et mon. Et puis, euh, il me reste deux, trois pas. Je vais finir ça tranquillement. Go gazi, très agréable. J'ai vraiment hâte tes autres variétés. Donne un pouce à la vidéo. Et euh, on se croise que le service de la raison. On arrive au mois de juillet. Ciao!